On est avec Morgane, on vous met à jour le Cookeo Touch. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Le Cookeo est en train de revivre une deuxième jeunesse. Et on avait envie. j'avais envie de vous mettre un peu à jour au niveau de ce produit. Et comme c'est un produit qui, qui demande un peu de manipulation, Morgane, bonjour, merci d'être là. Merci Thomas. On avait envie en fait de préparer des choses. Tu avais envie de préparer, montrer un peu ce qu'on savait faire au Cookeo. Et je vais aussi poser des questions qu'on nous a envoyées, qu'on a reçues en magasin avec beaucoup de questions au niveau du Cookeo. Tu vas nous expliquer tout ça et on va préparer deux recettes Exactement. que tu as préparées, que tu voulais absolument montrer dedans. Dont une où je ne suis pas du tout d'accord, mais apparemment tu me dis que c'est bon. Donc allons, explique-moi Mais je pense peu. que tu vas, tu vas dire que les deux ne sont pas bien. <rire> Non. Alors, aujourd'hui, on va faire un one pot pasta. Donc, ça consiste vraiment à mettre tous les ingrédients, les pâtes crues, dans, dans le cookéo et de lancer une cuisson. Et donc, en gros, il n'y a pas de pré-cuisson de pâtes. Tout se fait vraiment dans la cuve. Et la seconde recette, nous allons faire une bolognaise en cuisson 20 minutes. Donc, le but est d'avoir okay. une, une bolognaise express pour justement du frais tous les jours. Ok. Est-ce qu'on commence la recette On laisse cuire et, on, et tu nous expliques un peu les, les nouveaux et les anciennes générations de Cuckeo On commence comme ça Bah écoute, pourquoi pas, oui comme ça, alors euh, du coup pendant la cuisson, bah, ça nous permettra de... De discuter un petit exact. peu, et faire un pas Parce qu'il y a des mises à jour, parce que Cookéo est en train vraiment de de, de, de, de réexploser, on peut le dire comme ça, hein. ok Et donc effectivement, on doit un peu mettre à jour c'est quoi le touch, il y, a, il y a plusieurs modèles, et ça tu pourras pouvoir un peu nous, nous lister le bazar. Tu veux commencer par quoi Alors La bolognaise, la bolognaise, pour savoir que, pour ceux qui le savent, on est italien, ok, et on a donc un principe pour faire une bolognaise de manière traditionnelle. <rire> voilà, eh ben, du coup, je vais un peu te bousculer aujourd'hui parce qu'elle sera pas du tout traditionnelle. Mais apparemment, euh, c'est bon. Elle, elle est super et euh, bon, voilà, je, elle est super, c'est ma recette. <rire> Donc, euh, en toute euh, en toute impartialité. Et euh, ben, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir te montrer qu'on peut la faire en 20 minutes et que du coup, ben, tous les jours, on pourrait se dire qu'on fait un plat euh, frais, euh, minutes, mais qu'un euh, plat qui demande normalement plus de, de mijotage, voilà, la, la bolo, euh, j'imagine que toi, euh, elle cuit pendant plusieurs heures. 3-4 heures, oui. Exact. Ouais. Voilà, mais ici, en 20 minutes, on aura un effet similaire. Je suis sûre que la tienne est meilleure. Avant... Non, non, mais avant de démarrer, est-ce que tu peux nous réexpliquer juste les bases du cookie c'est quoi exactement quoi? Oui. Pourquoi ça cuit en 20 minutes Alors, le cookéo, donc en fait, c'est une euh, c'est comme une cocotte qui va cuire en fait sous pression. Donc ça veut dire que euh, ça va cuire vraiment, ça va monter en pression et pouvoir cuire les ingrédients à cœur beaucoup plus rapidement. Donc, de même qu'une cocotte traditionnelle, eh ben tu vas pouvoir euh, cuire plus vite. Donc c'est une casserole à pression automatique. Exactement. Avec des programmes automatiques Oui. Ou un côté manuel, on sait tout faire comme on a envie soi-même. Oui, bien sûr. En fait, tu as des programmes de cuisson euh, qui sont, je vais dire, établis, mais euh, tu peux toi-même dire « Ok, maintenant, je veux ristoler, maintenant, je veux mijoter ». Donc ça, tu as toujours, en fait, le, le choix et la, la maîtrise de ta cuisson. Et il est connecté Exactement. À son téléphone ou à sa tablette Exactement. Il y a une application. Eh bien, je te laisse partir. Allons-y. Donc, Morgane, tu vas nous expliquer comment faire ta bolognaise en 20 minutes. Est-ce que tu sais juste donner les quantités Oui. Comme ça, nos... Notre communauté va pouvoir un peu savoir ça, vas-y. <rire> faire également. Donc, j'ai plus ou moins 400 grammes de, de haché. Moi, dans ma bolo, je mets des carottes, je mets des courgettes, des champignons, beaucoup parce que j'adore ça. Et alors, en termes de tomates, ben, j'ai euh, trois conserves donc, euh, de, de 400 grammes et un petit concentré de tomates euh, pour venir un peu pepser tout ça. C'est quand même une belle, hein c'est quand même une certaine quantité. C'est quoi C'est 4, 5 personnes, 6 personnes euh, Plutôt 6, euh, voilà. personnes. Pour la cuve, voilà, on peut faire des recettes jusqu'à 6 personnes, justement. Et ici, ben, c'est pour toute la famille. Quoi. Donc, tu peux même manger avec moi. Eh bien, alors ici donc je vais sélectionner le mode manuel et on va venir d'abord euh, rissoler les oignons et le hacher. Donc, Là il est fermé hein, ici. Il est fermé, bah, maintenant on tu peux me Voilà. La cuve qu'on a ici, je sélectionne mon programme et.. Je le lance. Si je l'enlève, il chauffe pas. Hein, voilà. Le Justement, comme ça il, pour il que... se fâche. <rire> voilà. Donc, voilà. Donc, ici, maintenant, euh, le, la cuve va se mettre à chauffer. On voit qu'on est en, en phase de préchauffage et on a à chaque fois la bande pour, euh, pour signaler, voilà, quand, euh, le... je dois, dois pas le fermer pour qu'il préchauffe? Non. non. Ici, on est en ah, Par contre, c'est une chauffe-induction, oui. c'est déjà chaud. Hein. Et ici, donc, on, la, la raison pour laquelle on doit laisser ouvert, c'est justement pour garder en fait, le côté rissolé, doré des aliments. Si tu le fermais, on serait une, une cuisson sous étuvée donc on n'aurait pas le côté euh, croustillant qu'on pourrait voir. Ben, par exemple, si, je, admettons qu'on fasse un morceau de poulet, on cuit ouvert. Voilà. Bon, ici, maintenant, donc, il va préchauffer. On voit qu'il est en, en montée de température. Il va la prévenir quand il est monté en température Oui, et tu vas le voir en fait directement aussi sur, euh, sur l'écran. Le temps qui chauffe ici Morgane, oui. euh, par rapport aux anciens Cookeo, au niveau de la cuisson comme on est en train de le faire, oui. sans la connexion, sans la connectivité, etc. Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux gens qui ont acheté le Cookeo il y a dix ans Parce que le <rire> donc, premier oui. il y a dix ans maintenant, j'ai oui, 10 ans, un, ans peu, plus, donc, un peu plus de dix ans. Euh, donc en fait, ce qui va changer, donc oui, l'écran est différent et on a une autre connectivité. Par contre, euh, il a été amélioré il est plus performant en termes de cuisson. Okay. Donc il va cuire quand même plus rapidement que les anciens modèles. Plus puissant en fait. Plus puissant, mais également plus rapide. Tu vas voir, en fait, je vais te montrer, mais euh, on a 13 modes de cuisson dans les nouveaux Cookeo Touch, contrairement aux 6 modes de cuisson qu'on avait avant. Donc on peut vraiment je venir sélectionner des températures et tu verras euh, les, la cuisson sous pression. On a vraiment une cuisson maintenant express. Maintenant, les, les premières personnes qui ont fait confiance au Cookieo il y a une oui. dizaine d'années peuvent faire ce que tu es en train de faire maintenant sans devoir forcément changer de cookeo. Oh. Non, absolument. Il voilà, faut savoir que ouais. quand ils l'ont investi il y a des années, ça coûtait déjà 200 euros mm -hmm. minimum il y, a, il, y a, il y a 10 ans. Il n'est pas bon à acheter ce produit-là. Il non, est bon à entendu. continuer à être utilisé. Voilà. À donc fait. au cas où, même s'il est connecté, il chauffe, c'est marrant, il change de couleur quand il est en train de chauffer. Je, il je, a, je, je il te vu prévient. Oui, il mais... est tout nouveau. Hein, donc pour vous dire, il est vraiment nouveau, nouveau. Je ne l'avais jamais vu en fonctionnement. Voilà. Donc, voilà. Mais, donc ils ne sont pas obligés, ils peuvent faire ça avec leur, leur ancien cookéo, mais avec un peu d'adaptation. Voilà, c'est ça. Voilà. Allons-y. Une recette que... qui, par exemple, avec celui-ci, prendra, je ne sais pas moi, 7 minutes. Chez eux, ce sera 9. Voilà. Okay. C'est ce mode de comp comparatif-là qu'on pourrait prendre comme exemple. voir okay. ça. Alors, ici maintenant que la viande et les oignons rissolée ce qu'on va venir faire c'est on va venir lancer hop, une cuisson sous pression donc je vais mettre tout le reste des ingrédients on va lancer une cuisson haute pression et puis pour 20 minutes c'est parti donc, donc j'ajoute <rire> Merci. j'ajoute les carottes les champignons je me concentrer. Yop là Voilà. Merci. Alors, les courgettes, les épices, et je finis par l'eau pour pouvoir cuire tout ça. Donc, je mélange le tout. Vous voyez Et ici, dans la cuve, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un petit euh, curseur pour donner donc le maximum un petit niveau quoi voilà tant qu'on a préparé ici on parlait tout à l'heure du préchauffage oui parce qu'il y a les recettes automatiques donc là on est sur des recettes manuelles mais au niveau des recettes automatiques oui euh, on est bien d'accord que quand ils mettent dans le dans le système euh, recette euh, 14 minutes ou recette 7 minutes oui c'est hors préchauffage c'est la cuisson exactement voilà donc c'est super important parce qu'au niveau de l'organisation après euh, on a eu des, des, des gens qui étaient un peu surpris on est bien d'accord que si la recette fait 7 minutes, c'est au moment où il est chaud et il est prêt. Donc, petit conseil, si ça doit, si ça doit préchauffer, mettez préchauffer votre cookie au avant, commencez à couper vos légumes. C'est ça. Et à ce moment-là, ce sera prêt. Bah, du coup, on gagne du temps, mais après, voilà. pour la, par exemple, le one pot qu'on va faire, on n'aura pas donc, de phase de, de préchauffage. En fait, donc, on va tout mettre dedans. C'est vraiment une seule étape. Et euh, je lance la bolo pour 20 minutes. C'est parti. OK. Bon, bien, bien. Bah, la bolo, elle est partie. Deuxième recette. La deuxième recette, le fameux one pot pasta. Voilà, bon, tu dois vraiment, vraiment me convaincre. On est bien d'accord. D'abord, c'est quoi ce nouvel élan Pourquoi est-ce que Moulinex réinvestit dans le Cookéo Le but, c'est toujours de, de faciliter la vie, donc de proposer des solutions pour le quotidien de tout le monde. Euh, c'est pour qui alors Justement, pour tout le monde, le quotidien, euh, que chacun puisse en fait cuisiner, avoir euh, du fait maison. Euh, mais on sait que voilà, ben, fatalement, tout le monde travaille, donc on a tous besoin de temps. On a tous, euh, je veux dire, beaucoup d'activités sur la journée. Et donc Moulinex vient avec une solution plus rapide de façon à ce que tout le monde puisse avoir du manger sain. C'est quelque chose qui est très important, du, euh, du fait maison et du, euh, et du frais. Donc, ouais, ouais. Ça, ça, on est d'accord. Ça, c'est un discours euh... marketing. Euh, <rire> euh, <ouais. rire> Maintenant, quelqu'un qui a acheté une casserole à pression, oui il y a des années de cela, Okay, mm -hmm. qui, a, qui a acheté vraiment la, la, sa Clipso Seb ou euh, sa Lagostina, mm -hmm. hein, ces deux marques du groupe euh, pour qu'elles travaillent, d'accord. Est-ce qu'ils doivent acheter un Cookeo ou est-ce qu'avec leur casserole à pression, ils peuvent faire la même chose Ils peuvent faire la même chose, mais différemment. Ici, donc, le fait qu'on soit sur une solution, je vais dire, « digitale », entre guillemets, euh, électrique, ben, on a vu qu'on pouvait programmer ce qu'on ne peut pas faire avec, euh, avec les, les autres, les autres oui. produits. Euh, on a vraiment ici je pense, un, un accompagnement beaucoup plus intuitif également dans l'appareil. Donc je vais te montrer ici maintenant. Donc la recette qu'on va faire, c'est une recette Moulinex. Et euh, on a vraiment le pas à pas. Donc pour des personnes qui ne savent pas cuisiner, euh, elles peuvent du coup Ouvrir beaucoup plus de, de possibilités dans, pour, pour leur inspiration au niveau de la recette. Euh... Okay. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'entretien dans ce genre de truc Parce que là, il faut, là, c'est pas l'axe sur la vapeur, je pense oui, à ceci. Il faut, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, il faut le démonter. Tu dois le rincer. Euh, voilà, oui. comme une soupape de casserole à la pression. On est ouais, bien ouais. d'accord. Hein. Ok, il y a un joint qui est à remplacer. Je l'ai mal remis, je pense. Hein. Il y a un joint qui est à remp... il y a un joint qui est à remplacer ici. Alors, tu as le, le joint qui fait partie du couvercle. Donc, en fait, tu ne remplaces pas le joint euh, tu... parce que ça fait partie en fait, de la sécurité. Tu remplaces le couvercle. Tu vas remplacer ici en fait cette partie ci donc, quand tu viens l'enlever, tu as ceci. Donc, tu vois que tu ne peux pas enlever le joint. Attends, ça, ça se trouve en pièce détachées, ça Le... Ceci, oui. Je sais pas, Mais ça, il faut le remplacer oui. Non, tu le remplaces si, be si besoin. Le fait est que, en fait, ceci, tu viens le nettoyer euh, après, ta, après ta cuisson. Tu viens simplement le nettoyer comme tu ferais ta vaisselle à, à, à la main pour ceci. Et euh, du fait que tu ne puisses pas l'enlever, c'est vraiment pour garantir en fait, la sécurité. Ça fait partie en fait, de la sécurité du, euh, du cookie-o. On oui. est d'accord, mais j'ai lu à l'époque comme un, comme un geek, le mode d'emploi d'une Clipso SEB. Oui. Et les casseroles à pression SEB, ils demandaient de changer le joint tous les ans ou tous les deux ans. Et pour la casserole à pression Lagostina, il, il était marqué en tout petit dans le mode d'emploi que tous les 10 ans, il fallait des fois la rendre à l'usine pour changer le joint. Est-ce qu'un cookio comme ceci, il faut prendre, il faut changer le joint <rire> Tu ne sais pas <rire> Écoute, okay. jamais... Eh ben, mais c'est une bonne question à ce moment-là. Donc, les gens de chez, de, de chez Mouinex qui regardent cette, cette vidéo, Pensez à que faut-il faire avec le joint si à un moment donné, après un certain temps, il est abîmé. Est-ce qu'on peut recommander facilement cette pièce-là? Si oui, à quel prix? Et si vous savez juste le mettre dans les commentaires de la vidéo, comme ça on aura une information. Mais maintenant, je vais tu arrêter de t'embêter avec ça. OK. La cuve, on en parlera après et on va oui. démarrer le One Pot Pasta. Ça, faut pas nettoyer celui-ci? Si, tu veux, si, veux déclicter également. Ça. Oui. Tant pis. Donc, si une galère, tant pis. Si la vidéo est longue, tant pis. Et ça, tu viens, en fait, vraiment... voilà. Euh... Ça, c'est pour la soupape de sûreté, en fait. Mais ça, c'est même dans votre casserole à pression. Beaucoup de gens oublient d'entretenir la soupape de sécurité. Pour information, si c'est bouché, c'est dangereux. Mmh. Voilà. Donc, il faut entretenir. Tout ce qui fait sert à à faire attention à la pression et à gérer la pression d'une casserole. Alors, donc on voit qu'on peut, donc sur l'écran, choisir le nombre de personnes euh, qui vont manger. Donc, on a le choix entre 2, 4 et 6 personnes. Ici, je laisse les programmer pour 2 personnes. J'ai le temps de préparation, le temps de cuisson, tous les ingrédients qu'on a préparés. C'est parti. Alors, du coup, go. On a tout préparé. Donc, préparer les ingrédients, on fait OK. Tout est déjà prédécoupé. OK, également. On a, on a, on a le, le, le poids. C'est la recette. En fait, ça. Oui, ça te dit 150 grammes de poireaux ici, par exemple, et peux taper tout dedans. Alors, et eh bien, je te mets. Ajouter et mélanger tous les ingrédients sauf le fromage de chèvre. Donc, tu peux tout mettre dedans. Comme ça. Tu peux. Franchement. Oui. Ah, je vous le cache pas. Hein. On s'est appelé quand même il y a quelques semaines pour dire tiens, voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ferait bien éventuellement comme. Vrai. Elle m'a dit one pot de pasta. J'ai dit d'abord non. <rire> Jamais. C'est vrai, hein Oui. Alors ici, donc maintenant, on vient. Mélanger de manière à ce que le liquide se mette bien partout. On le replace. On le met comme ça. Voilà. Donc on a tout mis dedans. On appuie sur Start. Et c'est parti. Là il s'est bloqué Oui. Tu peux tenter de l'ouvrir euh, Tu peux, oui. Il <rire> y a eu y a une seconde. Non, tu peux. Là je peux pas encore l'ouvrir. Oui. Il s'est fermé mais il n'est pas sous pression. C'est quand il est sous pression que tu ne peux pas. Donc là, je l'ai fait bugger Non, il est bon. Par exemple, tu vois ici maintenant, la bolo, le préchauffage est terminé. Donc, il s'est mis en pression, tu vois que tu as un petit là dessus, et là, tu ne sauras plus l'ouvrir. C'est composé de quoi, cette cuve En fait, tu as euh, un revêtement anti-adhésif, hein, donc c'est un revêtement euh, en céramique, qui est euh, garanti sans, euh, allez, je vais dire sans éléments nocifs. La connectivité, donc euh, je ne sais plus, on l'a déjà dit, c'est du euh, Wi-Fi, oui, avant non, du Bluetooth. Voilà, donc il y a une évolution de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on peut le lier en fait à un compte et à une application, euh, l'application Cookeo, euh, qui est tout à fait gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve toutes les recettes Moulinex, mais également les recettes d'autres utilisateurs. Tu peux euh, faire des carnets de cuisine. Donc en soi, c'est donc toutes les recettes qui sont dedans. Tu peux toi-même faire des sélections, des dossiers, un dossier fait un dossier euh, voilà de semaine et euh, on ça sait, on sait le faire aussi là-dessus. Tu peux le faire dessus. Okay, en fait ici ça c'est euh, comme c'est une connexion et, voilà tout ce que je vais faire sur, dans l'application va se retrouver là. L'application elle est elle est valable pour tout le monde. Okay. Que tu que tu aies un coup, un cookie au connecté Wifi, Bluetooth, peu ça importe. C'est juste la connexion qui change. Voilà. Donc okay. en fait, et alors tu n'as pas le même, je veux dire le, voilà, un produit non connecté. Ben on a euh, la, on, on a toutes les recettes sur l'application, mais on ne retrouvera ça que sur l'application. On ne sera pas du coup les entrées dans le au même. Ici, ben, tout est accessible depuis l'écran et euh, ben, on parlait aussi du fait, voilà, on ne sait pas lancer la cuisson. Par contre, euh, admettons que, voilà, ben je ne sais pas. Voilà. Tu, toi, tu es près du Cookeo, enfin, c'est toi qui vas cuisiner ce soir. Ton épouse est à l'extérieur et elle sélectionne une recette. Elle dit « Ok, ben, fais-moi ça, ce soir, j'ai envie de cuisiner. Enfin, j'ai envie de manger ça. Ah, » ben, Elle l'envoie et directement, tu le retrouves sur le Cookéo. Donc en fait, tu ne dois plus te poser la question. Tu peux directement faire le repas qu'elle <rire> qu souhaite avoir. On voit donc, il y a un petit symbole comme quoi il est connecté. Donc ici, en fait, le menu, Donc, on a les bibliothèques de recettes. C'est toutes les recettes, donc celles de Moulinex et celles de la communauté. Parce qu'on parle ici vraiment de communauté, donc quand je clique dessus, je vois que j'ai 660 recettes. Donc il euh, y a quand même de quoi faire, rien que dans Cookéo. On voit à chaque fois, lorsque c'est une recette Moulinex, ça on peut faire en, fait en, en cherchant, on peut sélectionner si on cherche un dessert, une entrée, un plat, et le temps euh, de cuisson. Donc on peut dire, ok, ben moi je voudrais hop, pardon, une recette en moins de 20 minutes. Donc là, ça va un premier tri, et je peux choisir du coup si je veux une recette moulinex ou une recette de la communauté. Tu as également cuisson ingrédients. Ça, euh, c'est lorsque tu viens en fait cuire, non pas un plat mijoté ou euh, un plat complet, mais c'est uniquement un ingrédient. Donc euh, tu voudrais, moi je ne sais pas, cuire des pommes de terre. Donc ça va se cuire ici euh, à, à, à la vapeur. Et en gros, bah, vas-y je t'en prie, tu sélectionnes en fait le type d'aliment que c'est. Tu sélectionnes... Orge, quinoa, riz, j'aurais une question sur le riz. Je vais faire 300 grammes de riz. Okay. cuisson basse pression, donc pas sous pression. Ce il vient de le mettre. Voilà, et ça, en fait, du coup, il va te conseiller la cuisson adaptée à ton voilà, aliment. 9 minutes, cuisson basse pression, 300 grammes. Par rapport à, aux autres modèles, donc qui, qui avaient déjà également la cuissons d'ingrédients, on a beaucoup plus de possibilités. Ici, par exemple, si tu les sélectionnes des carottes, sur les modèles précédents, on va te proposer bah, une cuisson euh, carotte, que ce soit des tranches ou que ce soit des carottes complètes. Ici, maintenant, on va te demander si tu veux les glacer ou si tu veux juste les cuire. Donc, ça, accompagne, ça offre plus de possibilités euh, en, en termes de réalisation. Donc, en fait, il va vraiment voilà, te conseiller la, les cuissons adaptées à l'élément que tu choisis. C'est un ami pour les gens qui veulent... Euh... Il veut vraiment suivre ça, c'est vraiment un pote. Hein. Et euh, alors, par contre, que... ça permet de varier. Tout le oui. monde ne sait pas toujours comment on cuisine les artichauts, par exemple. Mm -hmm. Mais vraiment, effectivement, de dire « Tiens, je peux cuire les artichauts, j'ai pas besoin de me prendre la tête de trop dedans. » Voilà. Il prévient, du coup, qu'il va décompresser. C'est chaud, mais ça va. C'est 100 degrés, quoi. Hein. Donc, euh, non, on peut plus. On est entre 110 et, 100, entre 100 et 120 degrés. C et donc, à nouveau, il restera bloqué donc ça veut dire que tu ne peux pas l'ouvrir tant que toute la pression n'est pas partie a pas tu le pas vois ciel dans l'eau non tu le rajoutes après moi j'assaisonne toujours dans mon assiette j'ai la fâcheuse tendance à mettre trop de sel. je vais goûter tant <rire> pis alors niveau des carottes c'est cuit le goût c'est bon bon Les pâtes ne sont pas toutes cuites. À mon avis, bon, moi j'aime les pâtes al dente, mais là il y a. C'est une, voilà, une extrémité. Je, je, je qui vois. Pas complètement oui. cuite. Honnêtement, je ne referai pas ça chez moi. Je vais tout à fait franc avec vous. Je ne vais pas vous raconter de. J'aime encore les pâtes traditionnelles, mais par contre, euh, c'est mieux de manger ça rapidement chez soi que de manger une crasse. Tout à voilà. fait. Et puis tu l'as vu, ça, allez, bon, en termes de, du coup maintenant de nettoyage, il n'y a qu'une seule cuve à nettoyer, tu n'as pas euh, vraiment les, les différentes euh, casseroles. Mais ça, ça, ça, ça se mange. Hein. Et alors autre petit argument pour un one pot, euh, quand tu vas cuire des pâtes à l'eau, tu as une quantité d'eau que tu vas consommer, tandis qu'ici tu as vu on a fait la cuisson avec 250 ml. Donc euh, économie d'eau également un petit peu de ce côté-là. Alors deuxième recette que tu avais préparée, la bolo. qu'on voit au niveau ici, des épices, de la viande et de la grande quantité de champignons que j'ai mis. T'aimes les champignons Franchement, c'est bon. Pas... <rire> c'est réussi. Ça, c'est approuvé. Ça, franchement, c'est vraiment un gain de temps. C'est vrai quand on dit des fois, oh, j'ai pas le temps de faire la sauce tomate. Oui. Évidemment, l'affaire traditionnelle, c'est toujours sympa, mais on n'a pas toujours le temps de le faire traduit. Mmh. Donc le faire comme ça, voilà, donner ça à manger aux enfants à soi, c'est quand même de ouais. nouveau. Et tu as vu, voilà, par rapport aux quantités qu'on a fait, pense, allez, six personnes faciles qui peuvent manger euh, ben, ce qu'on a fait. Franchement, c'est très réussi. Merci beaucoup, mon gars. Alors avant de conclure, tu voulais juste faire un petit retour au niveau de la connectivité ici. Oui, en fait sur l'application. Et également même sur le menu, puisqu'en fait, voilà. Tout ce qu'on retrouve dans le menu euh, du Cookeo se trouve aussi sur l'application. Il y a la fonction « Dans mon frigo ». Parfois, on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas trop, on a un reste, je dirais un, un légume ou quoi, mais tu peux l'entrer et du coup, il va te sélectionner en fait toutes les recettes sur base de, euh, de ce que tu as. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. d'être venu nous expliquer, un, les, les nouveautés du Cookeo. C'est quoi le touch, ce qu'on peut faire avec un Cookeo. Donc, comme on l'a dit au tout départ, on peut faire ça avec son ancien Cookeo aussi. Mais comme ça, vous avez un peu d'explication. On a fait de la sauce tomate qui était quand même un sujet. Voilà, c'était spécial pour moi. Le One Pot de Pasta, bon, c'est pas 100% à privé pour ma part, mais franchement, ça fonctionne. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Plus il y aura d'abonnés, plus on aura d'idées de vidéos. Bien évidemment, on est déjà plus de 23 000. Merci à tous. Abonnez-vous à nos autres réseaux sociaux. Depuis peu, on a également des podcasts. N'hésitez pas à nous suivre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao